Bonjour à tous, excusez-moi de ce petit bug. Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour du Pokémon rouge-feu en Nuzlocke Challenge. quoi Voilà. Ne te mêle plus des affaires de la Team Rocket. Plus Ils m'ont fiché Fiché S. Dratata. Oh franchement les niveaux c'est chiant là. Oh là là on s'en dit. Mais la reine y'avait plus de challenge. Allez. Est... Oh le merde. Monsieur, j'ai merdé, merdé, merdé. pour les filles Bon je vais changer parce que je vais le perdre pote. champontable quoi oh eh hey, Non, non, c'est bon. Terminé. Attaque. Alors on fait. Allez, Kanigou. Mais c'est pas possible, gros on est marre! Allez! Quand je vois un j'aime pas cette attaque, parce qu'elle est pas légitime, tu vois. Dans le sens, tu manges un Pokémon gratuitement. Ok. C'est pas super efficace, rien du tout. Euh. C'est rempli de mots et de chiffres. Incompréhensible. Allez. Giovanna. ou Giovanna. Hum, tu me surprends. T'es dans le genre coriace. Euh, pour financer ses plans, la Team Rocket a besoin de Pokémon. Euh, pour ça, nous capturons dans le monde entier. Je suis le chef, moi, Giovanni. Je vais te punir pour ton insolence. Allez, c'est parti. Onyx, génial. Piste là-haut. Et one-shot. Terminé. Rhinocorn, hop, bah, euh, c'est que tu n'as pas une team très stabée, euh, monsieur Giovanni. de types sol. Hein. Allez. Suivant. Kangourex. <rire> Ce sera maintenant le persian, ça après. Euh, morsure, on va essayer de le, le faire avant. Ah, la trouille, voilà, je voulais euh, lui faire ça en fait mais que il a une plus grosse vitesse que moi hmm. Bien sûr euh, dans ce cas je vais faire un pistolet à haut pour voir si je peux pas lui faire un peu plus de hmm. je fais pas de dégâts on va essayer de placer Chumpot. Qu'est-ce qu'on pourrait placer On va placer Bobu, on va le paralyser. Et du coup, hyper en vitesse. Ouais, compliqué. Ouais, je place Bobu, je le paralyse, comme ça, hyper en vitesse. Sauf si je peux le passer à Tessouille. On voit que c'est mort sûr. C'est bon, parasport, maintenant. Et type combat normalement ça fait pas beaucoup de dégâts c'est bon c'est passé mais type combat merde je peux pas passer euh... oh. type combat je peux placer roger c'est déjà ça mimique, il baisse ma défense Et type combat comme Rex pour mes types normal cruel paralysé, nice Cruel Mimique On va essayer de le baisser un max Mimique, ah là là j'ai peur Allez Cruel Utilise Ultima Point c'est type combat C'est pas type combat C'est pas type combat L Ultima point c'est pas type combat Oh putain C'est quel type ultima point Comment je vais faire Euh... Ratatouille vive attaque. Allez. Il attaque. Ah génial. Et il attaque. On est niveau 33. Ah oh, mon dieu. C'était quel type, petit ma point. 29. Quoi Domination domnation. Oh, il fait le mal. Son ton il est pété. Tu élèves tes Pokémon avec le plus grand soin. Un gosse comme toi ne peut comprendre mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera cette fois. Voilà, yes. Fantominus Ah, c'est bien ça. Allez Yes. Et voilà. Hmm, affronte pas la team Rocket. Ta da na na. Ta da ta ta. Votre cuisine évolue en tortanque. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, eh, hey, tu es là pour me sauver. Mais je suis venu ici de mon plein gré. Je voulais apaiser l'esprit de la mère d'Osley. Je pensais que l'esprit de sa tueur se nous allait vers les cieux. Je dois te remercier pour ton attention. Viens avec moi dans ma maison, la maison Pokémon au pied de cette tour. Nickel. J'avais oublié ça. Petit détail. Euh... Sac à B. Ouvrir. Mepéchat. Piouf Ta quête pour compléter ton Pokédex est chora si tu n'aimes pas tes Pokémon. Je crois que ce sera utile. Pokéflute. Ah oui, c'est pour passer en flex. Voilà. En jouant de la petite flûte, les Pokémon dans se réveilleront. Elle marche sur tous les Pokémon. Voilà. Ah piouf. Une fois encore, nos routes se croisent. Le président et moi discussion, discutons, discussion d'une affaire très importante. Viens pas te mettre tout ça. Ou prépare-toi à souffrir. C'est une menace. <rire> Nidorino, là, on sort un peu le même poison comme ça, bah. J'aimerais bien envoyer du Spé. Est-ce que j'ai un Pokémon un peu psy euh, à limite, tu vas envoyer Bobo. Euh, parce qu'en fait là, il va, il va empoisonner. Ça me saoule un peu qu'il me celui là. Euh, Volt, il a des attaques Spé. Isurie ça va, il y a peut-être mon poisonné là. Non ça va. Onde de choc. Coup de Onde de choc. Ok, parvenant On poisonne pas, s'il te plaît. Ok, compte de choc et puis après terminé. Je sais même pas si j'ai des potions. En général j'oublie souvent d'en acheter et puis ça me fait défaut. Et du coup je Je perds mon Donc je vais vérifier juste après. Histoire de bien stresser un coup, tu vois. Lidokuen, là je vais rester là. Je pense que je devrais pouvoir le faire tranquille. 41, putain. Euh. poison, c'est ça Je les sens Et les boîtes euh, Je n'ai perdu quand même un certain nombre Donc je vais soigner Ceci me fait un coup critique, je sais pas combien il faut dégâts pour l'instant Donc je vais bien voir Alors, et depuis, il y a une petite double pied Ça fait mal ça Ça va, c'est correct Tu n'empoisonnes pas toi Non, Ok. Euh, onde de choc Merde non, est... Il est seul Il est, seul, il est Queen. quoi Bon bah dans ce cas j'envoie euh, euh, Cuisine c'est ça première génération il me semble qu que Lido et King sont poison et terre Ah ouais c'est ça c'est et terre le coup c'est seul Les sous se sont vérifiés Euh Sol ouais, C'est super efficace. Mais du coup j'ai pas euh, hydrocanon, un peu, un peu mieux. Parce que là je fais aucun dégât. Cela dans le Morsure, non j'ai rien. Il serait temps d'apprendre un truc. Putain tu peux fais un coup critique mais là il me fait aucun dégât en sp là. Hein. Plaquage. C'est mal ça. Ouais, c'est même... un peu. Re-placage. faut moins de petit qu'on rigole ça va. Euh, que je me soigne, ok nickel, je vais me re-soigner un coup comme ça, en cas où, utilise Mimique, euh non je vais pas me soigner, je vais me soigner après, Solao. où, donc on utilise double pire, je vais me soigner après, 60 plus 50, donc ça fera 114 niveau okay. oui, 41, nickel et tout ça gagne de l'XP kangourex kangourex est type normal donc j'enverrai bien Volt parce qu'il a double pied mais il va falloir que je soigne avant Il y a un truc un peu chiant pour Max. Je crois qu'il a 10 point Il a... Il a bien fait chier avec ça. Euh, la dernière fois. y Oula. Double pied. Oula. C'est quoi déjà, Frénésie Frénésie c'est plus d'attaque et plus l'attaque augmente. Ok, j'aurais dû lui faire un cage éclair. Là, c est, c est, je vais prendre très mal. On voit ouais, que c'est des sprays, les Non, ça va. Parce ce cas, je vais peut-être lui faire un dernier, c'est un secte. J'ai l'impression de lui faire aucun dégât en fait. En double pied quand même. En espérant que nous, tu peux. Nickel. Je vais le soigner. chez le coiffeur. <rire> en fait, je vais pas ces gens qui se sont dit non, en fait, le coiffeur, ça va augmenter juste avant le confinement, donc je vais pas y aller. <rire> double point. Double, double, double point tout à l'heure. <rire> ah, c'est double pied. Deux et quarante-trois. Nickel. Rhinocorne. Changer. Je vais lui changer, mettre cuisine et je vais le soigner. D'accord on utilise Bull Rock. Il rate, très bien. Je vais faire un petit pistolet là-haut et normalement il 37, je vais faire quand même pas mal de dégâts. Ah, bah je le one shot, nickel. Je pensais pas que j'ai le one shot parce que j'allais nous prendre quand même. Mais non, pas du tout. Vous avez battu, Bosch Giavani. Ah, encore perdu Pourquoi je fais moi comme ça Non Trop fard de l'autotune là-dessus. Notre invasion de la Cid est fichue. Mais la Team Rocket est invincible. Piouf, n'oublie jamais que tous les Pokémon sont pour la Team Rocket. Mais, eh. je pars, mais je reviendrai bientôt. Dans mon lit, Je suis tué d'invité, je vais y avoir de soucis. <rire> euh, merci d'avoir sauvé la cible, mon garçon. Mon garçon. <rire> je n'oublierai jamais cet exploit. Enfin. Enfin. Je mérite une récompense. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens. Je crois que ceci te fera plaisir. <rire> L'argent n'est pas un problème. Moi <rire> oh, je suis trop riche, oh là là. Oh, oh, oh. <rire> ah Tu joues avec ta vie ce dojo, c'est pour les balaises. Je te le dis. Ok, nickel. Et bah je vais rouler sur Begurie. Niveau 30, s'il te plaît. En fait, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Moi, c'est dans, dans Pokémon rouge Cheveux, euh, la montée en niveau les mieux. Vraiment mieux. genre j'aurais des niveaux 30. Alors que je suis niveau 40. Tout à l'heure, je suis niveau 40. Là, je sais pas, il niveaux niveau. Début niveau 30. Ça aurait été niveau 35, euh, 38, 39. Enfin, je sais pas. Ah bah, ça fonctionne très bien. le Salut, Nierlou, comment vas-tu D'ailleurs, je sais même pas si j'ai salué les gens tout à l'heure. Je fais salut comme ça. Là. Hello. <rire> c'est bonjour Covid. singe non je ne change pas. <rire> J'aime les shorts. Tu n'aimes pas les shorts Ah, enlève tes chaussures. <rire> non mais les... des fois c'est juste euh... tu m'as contrarié. Belise. Si on faisait ça, on la vraie vie, mais... Tu, tu, te, tu tapes quelqu'un parce qu'il comprend rien un peu, quoi. même juste, salut, on, s, on a croisé dans le regards, viens on se tape. Mais t'es qui Donc du coup, j'ai le choix entre... Euh, Taignon et clé Mais du coup, euh, je vous demande à vous le chat, vous allez me choisir quel Pokémon je vais prendre. Prends Taignon. Allez, on prend Taignon, c'est parti. Le chat, donnez-moi un surnom pour ce Taignon. Ah, moi je serais euh, tenté de l'appeler Ali en rapport avec moi et d'Ali. Eh bah ben, écoute, on l'appelle Ali. c'est pas. On l'appelle Ali. c'est pas. Euh, okay, la personne la plus d'un problème <rire> euh... Ah, euh. Il y a ici Twitter. Ah oui, Twitter. <rire> c'est mieux. Euh, Twitter. E-U-R. E tu vois, comme ça, c'est bien. R. Je refais le cela haut, mais bien sûr. Mais bravo! Hein? De toute façon, je le one-shot. Oh là là! Fantomilie, je crois que cette génération, elle est nul. C'est fait one-shot à chaque coup. Je vais quand même euh, me. Une super pression. Le cul. Je trouve le planning. Ouais. avant du destin. Oulala! Là là. Je vais emmener son. je crois que je dois le. Le buté, c'est quoi C'est-à-dire ai faire déjà. son Je vais changer de Pokémon au cas où. Parce que je connais plus. C'est quoi prélèvement du coup Je dégoûte <rire> ah euh, pff, Putain, je suis dégoûté quoi. Ah, je suis dégoûté. Spectrum, qu'est-ce que je fais là Je suis dégoûté là. Je me dégoûte Ah, oh, je suis dégoûté Ah Ah, ah Ah, je suis nul Ah bah oui c'est moi qui est nul <rire> Allez la fuite J'espère que ce dégoût Vous aura plu puisque moi j'en ai marre N'hésitez <rire> euh, pas euh, euh, Merci pour tous ceux qui ont Signé la pétition euh, Voilà J'ai rien à vous dire <rire> Allez Salut salut et euh, Nirlou C'est bon tu peux, tu peux lancer